Hello, bonjour à tous et bienvenue dans ce live, dans cette capsule que je vais nommer Échange de réflexion. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venue ici et pourtant aujourd'hui, j'ai à cœur de partager avec vous une envie du moins de réfléchir ensemble sur la notion de la bienveillance. Qu'est-ce que la bienveillance pour vous et à quel moment vous qualifiez qu'une personne est bienveillante est-ce que vous considérez que vous êtes une bienveillante vis-à-vis de vous-même J'aimerais qu'on se pose ensemble et que vous puissiez porter cette réflexion-là. Pourquoi est-ce que c'est important de, se, de prendre des moments comme ça pour développer sur des thèmes ou sur des notions Tout simplement parce que notre, toute notre base de données, tous nos systèmes de pensée conditionnent notre réalité de vie. Et donc moi je suis coach quantique et ma spécialité c'est de faire ce pont entre nos systèmes de pensée conscient et inconscient et la résultante qu'on obtient qui est notre réalité de vie et en fait plus nous avons des bases de données des systèmes de pensée des champs d'information qui sont bonnes pour soi et plus nous pouvons vivre une vie qui nous correspond vraiment plus nous allons créer davantage d'opportunités plus nous pouvons vivre dans le bonheur tel qu'on le souhaite vraiment donc je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule réflexion échange de réflexion et je vous souhaite la bienvenue aurélie bienvenue philippe bienvenue euh, safe at home je sais pas qui est derrière mais en tout cas je vous souhaite la bienvenue dans ce live et donc le principe à partir de là c'est justement que vous repartiez de ce live en ayant une, votre propre définition de la bienveillance, que vous puissiez construire votre monde à travers un, un champ d'information, des systèmes de pensée qui vous correspondent vraiment. Qu'est-ce qui se passe si vous ne prenez pas ce temps-là de réflexion pour vous C'est tout simplement que vous risquez de vivre sur des systèmes de pensée qui ne sont pas les vôtres et que vous allez passer votre temps à vous y adapter. Donc, si vous désirez désiré vivre vraiment dans le plus grand bonheur et, et vivre la vie que vous souhaitez vraiment, ça nous demande et ça vous demande aussi en parallèle d'avoir ce temps pour réfléchir sur, oh, en l'occurrence, le thème que j'aborde aujourd'hui, qui est la bienveillance. Marielle, je te souhaite la bienvenue. David, je te souhaite le bienvenue aussi dans ce live. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous, déjà vous donner... Euh, voilà ce que j'en pense moi, mon avis, quel est mon propre avis, mon point de vue. Et bien sûr, ce qui est intéressant, ce serait aussi que vous puissiez donner votre propre avis et que vous repartez avec votre, votre propre opinion sur quelle la bienveillance. Voilà. Qu'est-ce que la bienveillance alors, j'ai regardé, je suis allée voir sur Google ce que ça dit sur la bienveillance. Et la bienveillance dans la rousse, hello <rire> Coucou Olivier Samia, bienvenue Olivier, bienvenue Ça fait longtemps que je ne suis pas venue. Voilà. Alors, la, bienve... la bienveillance sur le... la rousse dit que c'est une disposition d'esprit inclinant à la compréhension et à l'indulgence envers, envers l'autre. Alors, c'est une disposition d'esprit inclinant à la compréhension et à l'indulgence envers l'autre. Hello La bienveillance, c'est une disposition favorable à l'égard de l'autre. C'est notre capacité à nous montrer indulgents, gentils, attentionnés envers l'autre et de manière intéressée. Voici la définition. La question qui se pose en fait, c'est est-ce que cette définition vous convient vraiment Qu'est-ce que vous entendez derrière cette définition Qu'est-ce que ça parle de vous par rapport à votre propre définition de la bienveillance Puisqu'il est très aisé en fait que quelqu'un vienne vous voir et vous dit mais tu n'es pas bienveillant, ton attitude n'est pas bienveillante. La question qui se pose, si la bienveillance est définie comme une attitude par rapport à l'autre, alors moi je m'interroge, à quel moment Alors ça c'est la théorie. La théorie par rapport à la, à la bienveillance, qu'en est-il de la pratique C'est intéressant de voir ça. Qu'en est-il de la pratique À quel moment est-ce qu est que vous considérez qu'une personne est bienveillante Vous-même, je vous pose cette question. Prenez un moment. À quel moment vous considérez que quelqu'un est bienveillant Est-ce que quelqu'un est bienveillant pour vous parce qu'il a l'attitude qui vous convient est-ce qu'une personne est bienveillante pour vous parce qu'à un moment donné, effectivement, la personne est gentille, attentionnée comme vous le désirez et que ça correspond à ce que vous attendez de l'autre C'est ça la question. Est-ce qu'une personne est qualifiée de bienveillante parce que son attitude est jugée comme gentille pour l'autre Alors la question qui suit, c'est donc qui dit, qui juge que vous êtes bienveillant qui est propriétaire de cette opinion Qui dit que vous êtes bienveillant Est-ce que vous autorisez quelqu'un Vous jugez, vous dire vous êtes bienveillant, vous n'êtes pas bienveillant. En fait, il y a toute cette question-là qui se pose. Est-ce que c'est ce, est -ce l'autre qui est propriétaire de cela Est-ce que c'est vous Alors, ce qui est intéressant dans, la, dans cette définition de la bienveillance, c'est qu'il y a vraiment la notion de soi et la notion de l'autre. Et dans la notion de bienveillance, il y a la notion de je veille sur l'autre. Et dans la mesure où je veille sur l'autre, il y a comme cette définition d'un retrait de soi. Je pense que vraiment c'est important de porter une réflexion sur comment on se positionne chacun par rapport à la bienveillance. Il y a une chose qui est certaine, c'est que pour moi, la bienveillance ne peut exister. Quand il y a dissolution de ma personne Est-ce que je suis une personne bienveillante parce que j'agis vraiment comme les autres attendent de moi et que je suis qualifiée comme une belle et une bonne personne aux yeux des autres Est-ce que la bienveillance n'est-elle pas une notion qui est tout simplement vue au regard des autres En tout cas, dans mon expérience personnelle et la raison pour laquelle je vous amène ce sujet c'est qu'au moment où je suis rentrée dans la spiritualité, j'ai beaucoup entendu et j'ai découvert ce mot bienveillance qu'on utilise à toutes les sauces aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on porte vraiment une réflexion, une définition beaucoup plus claire, en tout cas celle qui vous arrange. Celle que j'ai découvert du moins, c'est que on est une personne bienveillante quand, voilà, ça, quand on sait être gentil envers les autres. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Être gentil envers les autres, pour faire partie d'eux. Mais en même temps, il y a quelque chose qui me dérangeait profondément, c'est qu'à un moment donné, je me suis sentie dans un impasse, une impasse, hello Emily, où je ne me sentais plus libre d'exprimer ce que je voulais, ce qui était bon pour moi. Et, et à ce moment-là, à chaque fois, je me senti, sentais en porte-à-faux de me dire « Oui, mais quand j si j'exprime à un moment donné quelque chose de différent ou si j'exprime ma singularité, si j'exprime mon désaccord et mes limites, si j'exprime un non à ce moment-là qui ne rentrerait pas en corrélation avec ce que l'autre attend de moi, alors je deviens une personne malveillante. » Et donc là, il y a un choc à l'intérieur et un choc interne hein, dans lequel on moi en tout cas pendant des années je ne me suis pas autorisée à être moi mais du coup pour moi où est la bienveillance quand on est dans cette maltraitance vis-à-vis -vis de soi même où est la bienveillance quand on est au service et au sacrifice de l'autre et dans lequel le soi n'est pas remis en équilibre et à sa juste place j'ai en très sincèrement, pour moi euh, il y a bienveillance et bienveillance, et j'en ai vraiment marre aussi que voilà que la bienveillance soit mise à ce juste titre d'être vue aux yeux des autres. Euh, non, enfin, ça suffit. C'est pour ça que j'ai fait cette ce live et c'est pour ça que j'aimerais qu'on amène une réelle réflexion. Là, je vous parle de mon expérience personnelle. Pour moi, la, voilà, la bienveillance, ce n'est pas ce n'est pas... Je ne retrouve pas la bienveillance quand il y a une dissolution de ce qui est important pour moi. Quand il y a une dissolution de mes désirs et de mes limites et que je n'ai pas l'espace de le faire. Mais du coup, la question que je me suis posée, c'est... Qu'est-ce que la bienveillance, alors, pour moi Qu'est-ce que la bienveillance pour moi Alors, je vais vous partager ma définition de la bienveillance et je serai aussi très curieuse que vous me partagez la vôtre. La bienveillance pour moi, c'est quand j'ai, euh, comment dire, quand j'ai d'abord cette bienveillance vis-à-vis -vis de moi-même. Quand j'ai cette bienveillance vis-à-vis -vis de moi-même et que je suis capable et que je m'autorise véritablement à exprimer mes désirs, mes envies, mes besoins. Mais que je m'autorise aussi à exprimer mes limites quand il y en a besoin. Euh, mes limites et mes désaccords et que je puisse exprimer ça cela à partir d'un espace d'amour bien sûr c'est hyper important ça veut dire que pour moi c'est bienveillant de prendre en charge ses émotions quand on est dans une situation bien sûr un peu plus euh, pas besoin d'être conflictuelle mais juste dans lequel on a des réalités différentes euh, de pouvoir exprimer, bon là c'est pas ok pour moi, là c'est ok pour moi. Et quand je suis dans cette liberté de pouvoir exprimer ce qui est vivant en moi, spontanément, librement, par amour pour moi, là pour moi, la bienveillance commence par là. Elle commence par te être en bienveillance vis-à-vis -vis de moi-même, être dans, gentille, à l'écoute de, de ce qui vibre à l'intérieur de moi. Et qu'en même temps, je puisse exprimer ça à l'autre, dans un espace d'amour. Alors, dans un espace d'amour pour qui Ah ah, ça c'est une question. Dans un espace d'amour qui est le mien. C'est clair. Donc il y a un moment donné pour moi où la bienveillance, elle commence par là, elle commence par le fait de s'autoriser à exprimer ce que l'on ressent véritablement. à partir de cet espace d'amour là, à partir de cet espace d'amour, espace d'amour ça ne veut pas dire un espace émotionnel, mais un espace... Vraiment d'amour où les choses se posent pour soi et qu'on tient informé à l'autre, on livre à l'autre, on exprime à l'autre euh, avec bienveillance. Exprimer avec bienveillance, c'est exprimer dans ma vérité parce que je ne suis pas propriétaire de la réaction de l'autre. Et en fait, c'est peu importe la réaction de l'autre. L'autre pour moi, dans la bienveillance, il y a la notion de soi. Il y a aussi la notion de l'autre, c'est-à-dire qu'au moment où je vais exprimer ce que je ressens, la question de l'intention rentre en jeu. Quelle est mon intention si mon, Quelle est mon intention en fait Et au-delà de mon attitude et de mes intentions, il y a la notion de tenir compte de l'autre. Tenir compte de l'autre, ça veut dire que je vais tenir compte de ce qui en est pour l'autre. Et je vais exprimer ce qui est vivant en moi Tout en tenant compte de l'autre Je ne sais pas si je suis claire Mais tenir compte, tenir compte de l'autre Ça ne veut pas dire que Je vais être propriétaire de sa réaction Ni responsable de sa réaction La, la manière dont l'autre va réagir Quand il va recevoir Recevoir l'information Ne m'appartient pas Ne m'appartient pas Je ne sais pas si j'ai été claire du moins mais pour moi, la notion de la bienveillance, elle commence par soi. Et c'est une, une expression de soi tout en tenant compte de l'autre. Voilà. Mais tenir compte de l'autre, ça ne veut pas dire euh, se mettre en retrait. Ça voudrait juste dire, pour moi, dans la bienveillance, donc il y a aussi une autre notion pour moi qui est importante, c'est que dans la, dans la bienveillance, pour que la bienveillance puisse se vivre vraiment dans mon rapport avec l'autre, c'est important. Pour moi en tout cas d'intégrer la notion du désaccord la notion du désaccord dans le sens que la notion de la différence la, la notion de la liberté d'être on a le droit d'être en désaccord le désaccord anime qu'on voit les choses différemment chacun qu'on a cet espace on s'est accordé cet espace d'être libre d'être soi et qu'en même temps on peut cohabiter ensemble je pense que intégrer la notion de désaccord est en réalité la notion indispensable pour intégrer la notion de la bienveillance et pourtant beaucoup de gens vont vous dire la bienveillance c'est zéro conflit zéro désaccord on est tous on va penser la même chose mais pour moi pas du tout on est dans la maltraitance de, de l'individualité à ce moment là pour moi la bienveillance c'est l'acceptation d'une notion indispensable qui est le désaccord dans le sens que le désaccord inclut la liberté d'être pour chacun et dans lequel euh, comment dire on est dans cette ouverture de tenir compte de l'un et de l'autre en même temps en même temps parce que pour moi on peut être en désaccord mais cela ne veut pas dire qu'on est obligé d'être en conflit le conflit pour moi c'est l'imposition quand j'impose mon idée à l'autre et que je veux absolument que l'autre fédère Là, ce n'est pas du tout le cas. Donc pour moi, je, je sens que je suis une personne bienveillante quand mes intentions vis-à-vis -vis de l'autre sont en accord avec ce que j'ai envie de vivre. Est-ce que j'ai envie de prendre soin de la relation Est-ce que je n'ai pas envie de prendre soin de la relation Quelle est mon intention dans ce dialogue c'est important que je sois un raccord avec moi et que je prenne soin de mon monde. Quand je prends soin de mon monde dans lequel je vis, de, de l'écologie de mon système intérieur et de l'écologie de ma vie extérieure avec qui j'ai envie d'être entourée et que j'exprime voilà ce que je veux, voilà mes désirs, voilà mes envies mais aussi que je m'autorise que là il y a quand même une limite à poser, là je ne suis pas d'accord. Et que j'ai l'espace de pouvoir le faire là je suis bienveillante vis-à-vis -vis de moi même et donc en conséquence je suis aussi bienveillante vis-à-vis -vis de l'autre si je prends soin d'exprimer ce qui est là à partir d'un espace dans lequel je me sens mieux pour moi par exemple c'est à partir d'un espace de cœur et d'amour vis-à-vis de l'autre donc c'est la raison pour laquelle je prends toujours soin de choisir mes mots tout en étant ferme, je peux être ferme dans ce que j'exprime parce qu'à un moment donné, on a besoin de dire les choses parce qu'il y a des choses qui sont non négociables. On a besoin de prendre soin de notre monde parce que quand on a une personne qui agresse en face, il y a un moment donné, on a besoin de dire là, c'est un gros stop, il faut arrêter parce que là, c'est pas du tout ok pour moi. Et on a, je pense que c'est important de s'autoriser à être ferme <rire> dans ce genre de choses, mais c'est important aussi d'être dans cette en même temps d'être dans cette fermeté, de pouvoir déposer ça librement, en toute bienveillance, à partir d'un espace de cœur. À partir d'un espace de cœur voudrait dire pour moi un espace où j'ai auto-géré mes émotions, j'ai géré mes émotions, émotions moi-même déjà. Les choses elles se déposent, donc je ne parle pas à partir d'un espace où j'accuse l'autre mais je parle à partir d'un espace de cœur où je donne une information sur ce qui est bon et juste pour moi dans mon monde à moi et à ce moment là je ne me sens pas euh, coupable non d'agresser ou l'autre je me sens pas responsable de la réaction de l'autre parce que effectivement effectivement la réaction de l'autre à ce moment là lui appartient on ne peut pas pour moi la bienveillance ce serait pour moi une fausse bienveillance ce serait vraiment mal placée. à l'instant où la bienveillance elle est euh, comme un, un jauge de comment l'autre va réagir je suis bienveillante parce que l'autre réagit bien tout, tout va bien euh, je trouve qu'on n'est pas du tout au bon endroit par rapport à la bienveillance pour moi la bienveillance elle se place vraiment pas dans la réaction de l'autre c'est pas la réaction de l'autre qui va déterminer si je suis une personne bienveillante ou pas ce qui détermine si je suis une, une personne bienveillante ou pas c'est la manière dont je sais être avec moi même de ce que j'autorise à exprimer vraiment euh, en toute sincérité que je prenne soin de, de l'écologie de mon espace intérieur et de mon monde à moi et que je puisse l'exprimer et le livrer à partir de l'espace du cœur, parce que c'est de cette manière là que je tiens compte de l'autre hello diane et pour moi la bienveillance c'est ça c'est ça. Et je pense qu'il y a un besoin de, de, de retrouver un juste équilibre au lieu d'utiliser la bienveillance à toutes les sauces. Et très sincèrement, moi, ça me fait grincer les dents, <rire> Surtout quand c'est utilisé au nom de la spiritualité, de, de, des choses qui peuvent être très profondes, ou la, la, la religion. Donc, il y a un moment donné, il ne faut pas confondre la bienveillance et le service et le sacrifice par rapport à l'autre, le jugement, l'espace de jugement dans lequel vous êtes. Donc, posez vous moi je ne suis pas en train de vous dire là que la bienveillance c'est ça c'est du moins c'est comme ça que je l'ai définie parce que c'est comme ça que ça m'arrange c'est comme ça que ça me convient parce que moi j'étais enfermée, comme je vous ai dit au début j'étais vraiment enfermée euh, dans ma propre définition de la bienveillance qui n'était pas la mienne bien sûr mais la définition que les autres m'ont donné qui était que tu es une personne bienveillante quand tu es gentil aimable vis-à-vis -vis des autres oui mais si je suis en maltraitance vis-à-vis -vis de moi même moi ça pose problème véritablement voilà donc là vous avez mon opinion bienvenue l'on donc vous avez mon vous avez vraiment ma, ma réflexion en tout cas et je suis ravie de vous la partager sur la bienveillance donc moi je serais aussi euh, ravie de je crois que j'ai tout dit oui j'ai tout dit <rire> je serais vraiment ravie d'avoir aussi euh, votre définition de la bienveillance vous, de votre côté puis je vous encourage à prendre vraiment un espace pour vous poser afin de construire vraiment des systèmes de pensée sur laquelle votre vie va se baser. Il s'agit ici de quelque chose d'important pour vous, vous voyez. Vous prenez un temps pour vous poser, pour que, est-ce que vous avez envie d'être une personne bienveillante Oui, si oui, prenez un moment. Prenez un moment pour réfléchir sur la question, afin que vous puissiez être en cohérence avec cette... cette avec cette façon de voir les choses. Je suis en cohérence avec une personne bienveillante. C'est comme ceci pour moi. Et j'ai une attitude qui est cohérente avec ça. Et si à un moment donné, il y a une personne qui vous juge ou autre, vous saurez vous positionner très clairement. Non, là, je ne t'autorise pas à dire que je suis malveillante. La bienveillance est bien là. C'est juste qu'elle se positionne de cette façon-là pour moi. Voilà. Donc, je pense que... C'est important de prendre des temps de, de réflexion sur euh, ça peut être euh, voilà sur euh, des systèmes de pensée qui vont devenir votre base de données dans votre vie puisque tout ce que vous pensez devient vrai dans votre réalité donc si vous avez envie de vivre dans un monde où vous êtes vu comme quelqu'un de bienveillant alors ça vous demande d'avoir une définition très claire de ce qu'est la bienveillance pour vous appropriez-vous la définition faites Faites-en une définition qui est la vôtre, que ça devienne votre propre règle de la bienveillance dans votre monde à vous. Et faites-le savoir à tout à toi <rire> Parce que c'est important que les gens sachent aussi comment vivre avec vous. Voilà. Donc j'espère que, ce, que cette capsule euh, échange de réflexion euh, vous a amené des éléments de réflexion, mes amis n'hésitez pas, une fois que vous avez vu cette vidéo ou en replay, vous êtes les bienvenus à écrire aussi ce qu'est la réflexion pour vous, quelle est la réflexion, qu'on puisse partager ça ensemble, je serais vraiment ravie de partager euh, et, et m'ouvrir aussi, peut-être que j'ai tort sur certaines choses mais je veux bien le savoir, peut-être que je peux c'est pas tort ou raison en fait, mais peut-être que j'ai besoin d'élargir mes systèmes de pensée sur certaines choses par rapport à la bienveillance, je serais ravie d'avoir aussi votre réflexion sur le sujet, donc euh, voilà, n'hésitez pas, à... je serais ravie de vous lire en tout cas, en dessous, de, euh, en dessous de ce live. Voilà, prenez bien soin de vous, mes amis. Et moi, je vous dis à très vite avec grande joie. Passez une belle journée.